J'ai un nouvel emploi depuis quelques temps, mais je ne suis pas certaine si je vais rester. Mon employeur, je trouve que il n'est pas lui-même. Il porte un masque. Je dirais même qu'il se prend encore plus au sérieux que toi. Je sais que ce n'est pas dit gentiment, mais tu le sais comment tu fais attention à ton image. Je sens jamais de sincérité, de respect. Parfois, ça approche le mépris. Parfois, j'ai l'impression qu'il me parle comme si j'avais 5 ans. J'aimerais qu'il fasse beaucoup plus attention à nous. Bon, personne n'est un ange, mais vraiment... Qu'il redevienne un humain qui enlève son masque, puis qu'on puisse entendre dans sa voix, son intérêt, sa sincérité et du respect. « Ouais, je sais pas si je vais rester. »